Bonjour à tous et à toutes, c'est Cordélia, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de la sortie enfin de Tant qu'il le faudra, tome 1, au cas où vous n'auriez pas eu l'info et ça sort chez Akata. Akata que vous connaissez peut-être pour ses mangas, c'est vrai que moi, je parle très souvent des mangas de chez Akata parce que j'aime beaucoup, mais ils ont également une ligne de roman et c'est pour ça qu'on a fini par travailler ensemble. Tant qu'il le faudra pour ceux qui débarquent, c'est un roman que j'ai publié initialement sur Wattpad, euh, je l'ai publié pendant presque deux ans je pense, chapitre par chapitre, euh, un chapitre par semaine, et cet énorme roman Wattpad qui faisait 107 chapitres a été découpé en trois tomes qui vont donc paraître petit à petit, et c'est le tome 1 qui sort. Tant qu'il faudra, ça part de jeunes adultes qui ont la vingtaine euh, et qui se retrouvent euh, pour participer à la publication, la rédaction et la diffusion euh, d'un journal associatif qui s'appelle OMAG et qui est un journal LGBT euh, qui est diffusé à la fois avec un format à papier et aussi avec un format en ligne. Dans le tome 1, on suit quatre personnages en particulier, euh, mais euh, dans le tome 2 et dans le tome 3, en fait, on finit par avoir des points de vue d'un peu tous les personnages, ce qui en fait un roman choral euh, assez ambitieux, euh, si je dois dire. Et donc, euh, comme vous devez vous en douter, hein, tous les personnages sont LGBT. C'est euh, une histoire qui me tient à cœur et assez personnelle. Un certain point de vue, euh, même si évidemment tous les personnages sont entièrement inventés, même l'association euh, OMAG n'existe pas, euh, mais bon évidemment ça se passe dans un contexte réaliste, euh, ça se passe en 2018 pour être précis, 2018-2019, et l'histoire commence en fait au moment de la rentrée associative et va se terminer avec la marche des fiertés qui sonne un peu la, la fin euh, de l'année associative. Pour ce qui est de la tranche d'âge visée par ce livre, donc c'est du young adult, new adult, la, la barrière est un peu floue, mais je le conseille à partir de 15-16 ans. Évidemment, il n'y a pas de limite d'âge dans l'autre sens, ça peut être lu par des adultes sans problème. Pour ceux qui auraient lu la version sur Wattpad, euh, alors, c'est vrai que c'est un peu la même chose hein, concrètement, mais voilà, on a fait des corrections déjà pour commencer. Euh, j'ai fait des petites modifications sur certaines choses, j'ai amélioré certains trucs, euh, j'ai fait quelques ajouts, notamment euh, autour du personnage d'Ina euh, parce qu'elle avait, je trouve, pas assez de matière. Il euh, y a un chapitre en plus notamment euh, la concernant, il y a des bonus avec notamment euh, un bonus un peu conséquent euh, qui est un espèce de chapitre bonus sur euh, deux personnages euh, que vous appréciez beaucoup si vous avez lu la version Wattpad, je sais que vous les aimez bien. Il euh, y a aussi des bonus SMS qui ponctuent un peu les chapitres pour euh, montrer le passage du temps. C'est vrai que les bonus SMS, c'est quelque chose que j'avais fait pour le tome 3, qui n'existait pas trop pour le tome 1 et très peu pour le tome 2. Mais là, du coup, j'ai décidé euh, d'en écrire spécialement pour le tome 1. Et puis, il y a des petites choses un petit peu à la fin sur euh, comment j'ai écrit, enfin voilà. Que vous ayez lu ou non la version Wattpad, euh, j'espère que ça vous plaira. Je dois vous avouer que je suis un peu stressée par cette sortie. Parce que j'ai peur que les gens soient déçus et qu'ils aient eu énormément d'attentes. Et qu'en fait, bah, enfin, c'est juste une histoire que j'ai écrite comme ça pour Wattpad. <rire> donc voilà. Euh, je sais pas trop comment ça va se passer. J'espère que ça va bien se passer. En tout cas, euh, sachez que ça sort le 7 janvier. Et euh, donc pour l'acheter, vous avez deux solutions en gros. Vous pouvez aller euh, en librairie. C'est ce que je vous conseille de faire, de soutenir les libraires indépendants, bien sûr. Et donc là, soit il est en rayon ou sur table, et à ce moment-là, bah, vous n'avez plus qu'à le prendre, soit il n'y est pas, et il va falloir le commander. Et vous demandez au libraire, bonjour, je voudrais commander, euh, tant qu'il le faudra, de Cordélia. Euh, en général, le libraire ou euh, la libraire va prendre votre nom, votre prénom, euh, un numéro de téléphone ou une adresse mail pour vous dire quand le truc arrive. Et alors, il y a deux solutions, soit il vous fait payer à l'avance le livre, soit euh, vous payez au moment de la réception, ça dépend vraiment des libraires pour ça. Il va recevoir le livre et, euh, et voilà. Ça c'est possible dans toute la France, mais c'est possible également en Belgique, en Suisse et au Québec. Vous pouvez le commander, il n'y a pas de souci, c'est distribué assez largement par le... Le diffuseur-distributeur d'Acata. Si vous n'avez pas la possibilité de vous déplacer en librairie, euh, vous pouvez utiliser Internet. Il y a les sites de vente en ligne des librairies, déjà pour commencer. Il y a des sites comme Place des Libraires qui permettent euh, de commander euh, des livres en librairie pour aller les chercher après sans avoir à se déplacer euh, une première fois. Je vous mettrai des liens de, de, de ces sites-là. Euh, sachant que ces sites-là aussi permettent de savoir euh, quel livre est en rayon où. Donc, si vous voulez voir où est euh, le livre déjà en rayon, pour ne pas avoir besoin de le commander, vous pouvez utiliser ce genre de site, je vous mettrai. Et après, il y a toutes les plateformes euh, de vente en ligne. Je ne vais pas les citer, mais bon, voilà, c'est disponible sur toutes les plateformes, euh, même si, évidemment, je vous encourage à soutenir les libraires indépendants. Avant qu'on me le demande, pour ce qui est des dédicaces, euh, comme vous le savez, avec le contexte, c'est compliqué. Euh, à l'heure où je vous parle, il y a déjà une dédicace qui est prévue à Paris, au Renard Doré, une librairie qui est située dans le 5e arrondissement de Paris euh, où j'avais fait la dédicace pour Alanna et l'enfant vampire d'ailleurs. Voilà, pour le moment c'est la seule dédicace euh, qui est vraiment prévue, et si entre-temps, euh, avant que je publie cette vidéo, il y a d'autres dédicaces euh, qui se calent, euh, je les mettrai en description, donc n'hésitez pas à les voir parce que peut-être il y a des dédicaces supplémentaires par rapport à ce que je dis là. Et évidemment, tout ça, c'est soumis à l'évolution de la situation euh, liée au coronavirus. Donc euh, on verra. J'espère que tout ça pourra avoir lieu en tout cas. Ça, c'est les petites choses qui sont prévues pour le moment. Euh, N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, Twitter, Facebook ou TikTok, euh, ou même à vous abonner à ma newsletter. Euh, je vous mettrai le lien pareil pour vous abonner à ma newsletter parce que j'envoie les informations un petit peu au fur et à mesure. Euh, et c'est comme ça que vous pourrez vous tenir informé euh, de mes déplacements, des dédicaces, euh, des événements qui ont lieu, tout ça. Je crois que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais dire. Euh, malheureusement, je ne peux pas vous le montrer parce que à l'heure où je tourne cette vidéo, je ne l'ai pas encore reçu. Mais je vous mettrai bien évidemment la couverture euh, pour que vous puissiez admirer le magnifique travail euh, de Perrine Fromentin, qui est donc euh, l'illustratrice qui était sur Wattpad à la base, qui avait fait donc la couve, qui avait fait toutes les petites illustrations des personnages, et donc c'est elle qui va réaliser les trois couvertures des trois tomes. Je vous mettrai également le lien de son Instagram dans la bio, comme ça vous pourrez aller à la suivre, parce qu'elle fait vraiment du super travail, et je l'adore, et je suis vraiment... Très très contente de savoir qu'elle peut continuer euh, sur tant qu'il le faudra avec moi. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à la partager, à mettre un petit pouce vers le haut, à laisser un petit commentaire. Et puis, euh, on se retrouve très bientôt pour des prochaines vidéos et puis euh, j'espère en librairie très prochainement ou en salon.